Certains sont surchargés de travail et ont une mauvaise santé. La plupart des gens sont sous-chargés de travail et ont une mauvaise santé aujourd'hui. Si vous aviez vécu ici, sur cette planète il y a 200 ans, physiquement, vous auriez fait au moins 20 fois plus d'activités que ce que vous ne faites en ce moment, physiquement. Vous auriez marché jusqu'à cet endroit, vous auriez tout fait de vos propres mains, Maintenant, le corps n'est pas utilisé. C'est seulement en utilisant ce corps que vous pouvez bien le maintenir. Plus vous l'utilisez, mieux il se porte. Si on utilisait notre corps physiquement autant qu'on devrait, 80% des maladies sur cette planète disparaîtraient tout simplement. 80%.